Bonsoir à toi, chers spectateurs, et bienvenue donc dans ce premier numéro de l'Auteur de l'Invité, donc nouveau format sur la chaîne. Il s'agira donc d'un podcast, comme vous pouvez l'imaginer, vu que devant vous, actuellement, il n'y a pas mon visage ni celui de mon invité. Ce sera un format un peu plus posé, qu'on se permettra d'avoir régulièrement le dimanche, euh, qui servira peut-être pour certains à s'endormir avant de reprendre la semaine, ou pour d'autres à découvrir de nouvelles choses, puisque le concept, pour faire simple, c'est un invité qui va se joindre à moi durant une petite conversation et qui va parler en fait d'un réalisateur qui a quelque chose de particulier selon lui. Ça peut être son réalisateur préféré, mais ça peut être tout simplement aussi un réalisateur avec qui il a un rapport particulier. Ça peut être au travers de films qui l'ont marqué. Donc du coup, vu que ces films sont liés par un réalisateur, il a choisi ce réalisateur et pour en parler avec moi pour ce premier numéro, bah la personne avec qui j'ai eu l'idée de ce concept, Nicolas qui est donc projectionniste au 14A. Comment vas-tu Nicolas et Bonsoir à tout le monde et je vais très très bien. Merci beaucoup Valentin et merci de m'inviter pour cette toute première émission. Et bah oui, parce que c'est bon de rappeler en fait on, avec Nico, on bosse ensemble et on a souvent l'occasion de discuter un petit peu de films et d'idées aussi d'émissions parce que je lui demande pas mal son avis. Et c'est vrai que l'idée de cette émission est venue assez rapidement comme euh, voilà, un petit format détente. Et puis vu que c'est avec Nico que j'ai eu l'idée, bah, je me suis dit il faut forcément que ça soit lui qui inaugure ce format. Et bah, j'ai envie tout de suite de demander Nico, qu'est-ce que tu as choisi d'évoquer du coup comme réalisateur eh bien, c'est un réalisateur que j'aime énormément, que j'ai découvert peut-être un peu plus sur le tard euh, par rapport à d'autres plus connus euh, et qui est euh, Richard Fleischer. Alors et... Déjà, je vois tous les gens qui vont se dire qui est Richard Fleischer. Alors du coup, qui est-ce C'est -ce euh, est un, un réalisateur qui a une très, très grosse carrière. Est un, il est américain. C'est le fils d'ailleurs de euh, Monsieur Fleischer qui était plus connu aussi pour les dessins animés. Il était à ce moment-là assez concurrent avec euh, un certain Walt Disney. Et bon, Walt Disney a pris le, le dessus, mais euh, voilà. Et lui, en tout cas, le, le fils a, a réalisé de nombreux films. Certains sont connus. D'autres pas. Euh, je pense que l'un de ses plus connus, c'est justement un fait avec Walt Disney qui est 20 000 sous les mers, euh, tiré de, du roman de Jules Verne et qui est euh, qui est un pour moi en tout cas un, un grand souvenir aussi, mais un souvenir euh, euh, d'enfant. Euh, puisque je l'ai découvert quand j'étais enfant et qu'il y, y a notamment une scène qui est très très marquante quand on le voit et qu'on est tout petit, c'est la scène de la pieuvre hein, et euh, qui est assez magistrale et euh, qui, euh, qui, qui pour moi reste un, un très très grand souvenir et après il a, c'est voilà, un réalisateur qui a qui a, euh, à sa, ouais, qui a réalisé quand même de nombreux films dans plein de genres différents et c'est ce qui fait peut-être aussi sa particularité par rapport à, à d'autres hein. euh, ouais, voilà et donc pourquoi tu as choisi ce réalisateur, du coup euh, Parce que c'est vrai que quand tu m'as posé la question, euh, alors il y a pas mal de réalisateurs hein, qui m'ont marqué, euh, que j'apprécie euh, particulièrement, euh, ou avec lesquels j'ai grandi aussi quand j'étais euh, gamin. Euh, mais euh, Richard Fleischer, euh, c'est pour moi euh, celui qui m'impressionne le plus euh, quand je vois l'un de ses films. Et, euh, et c'est vrai que c'est toujours... Euh, c'est une façon de filmer sur des sujets qui sont parfois un petit peu classiques euh, pour certains de ses films. Mais en même temps, ce qu'il en fait et comment il, il les transforme et comment il nous captive, euh, ouais, moi, ça, ça me parle, ça me parle beaucoup. Et, et je pense des fois à certains films, en tout cas, qui m'ont beaucoup marqué quand je les ai vus. Et donc, euh, donc oui, voilà, ouais, j'ai beaucoup d'affection, en tout cas, pour ce, ce réal. Savez quel film, du coup, que tu l'as découvert alors, je, je vais mettre de côté 20 000 sous les mers, hein, ce que c'était quand j'étais euh, petit. Euh, et puis, en plus, je, je ne savais pas du tout qui était le réalisateur. Et je crois que c'était vraiment le cadet de mes soucis quand j'étais gamin. <rire> euh, c'est Les Inconnus dans la Ville. Hein. Euh, je crois que c'est le moment euh, vers le, à partir duquel je me suis vraiment beaucoup intéressé à ce, à ce réal. Euh, c'est un film des années 50 qui est, qui est plutôt un film noir, mais qui qui est tourné en format scope et je crois qu'en fait cette utilisation aussi du scope dans ce film euh, m'a tout bonnement mais impressionné. L'histoire est assez classique, hein. on, on est sur un, un, un braquage en gros hein. et on, on va suivre une, une bande un peu de, de, de malfrats. Mais euh, et après, il voilà, y, y a aussi toute une traversée de grands espaces voilà entre guillemets et, et l'utilisation qu'il a fait euh, du scope, hein, parce que là le film est tourné en scope, euh, pour moi ça a été vraiment une révélation et je me suis dit waouh ce mec euh, il sait il sait filmer quoi, sur un sujet classique il sait filmer et il sait captiver quoi et moi ça m'a impressionné et à partir de là j été, euh, ça a éveillé ma curiosité aussi pour découvrir d'autres films de, de, de ce réel et, et j'ai rarement été déçu ça c'est sûr et parce Il est bon de rappeler aux gens que dans les années 50, la plupart des films noirs étaient soit tournés en 4 tiers soit tourné en flat. En plus, oui, exactement. C'est euh, euh... assez surprenant ouais, quand tu le dis qu'un film noir de cette époque-là était tourné en scope, c'est mmh. quand même culotté, je trouve, comme choix de réalisateur. Ah oui, ouais, ouais. ouais vraiment. Et, euh, je crois que c'était pour le compte de la Fox, mais peut-être que je me trompe. Hein. Mais, euh, et c'était... Euh, voilà, c'est vrai. Que... Mais t'as raison hein, sur le côté du, du format, hein, parce qu'on est... est sur un peu encore des, ré des, des révolutions euh, sur de nombreux aspects dans le cinéma, et le, le scope en est une euh, à ce moment-là. Et euh, et, et l'avoir en tout cas osé le tourner le tourner, c'est marrant parce que tu vois quand tu me, en, enfin là tu, on, on en parle donc moi je revois des images en fait de ce film et je vois notamment une sorte de route qui tourne un petit peu dans une grande carrière et, et je vois à ce moment là mais l'utilisation du scope qui est juste parfaite en fait et qui incorpore tout le paysage et qui te happe en même temps. Enfin, waouh. Wow. Ouais, ouais. Donc voilà, les inconnus dans la ville, c'est mon premier, euh, mon premier grand souvenir. Et, euh, et c'est surtout le film qui, euh, pour moi, est, est, est une ouverture vers tout ce qu'il a fait euh, par la par la suite. Enfin, par la suite. En tout cas, euh, que j'ai voulu découvrir par la suite. C'est quoi ton film préféré du coup de Richard Fleischer <rire> euh, En fait, je trouve que c'est pas facile. Il y, a, il y a des films qui peuvent euh, qui, qui, qui peuvent varier en fonction de, de, de mes envies. Il y a les Vikings que j'aime énormément, euh, mais parce que j'ai aussi vu, euh, aussi vu euh, Gamin, donc ça m'a ça, ça marqué. Et puis, euh, et je crois que les films, les flics ne dorment pas la nuit et peut-être celui que je préfère. Euh, c'est un film qui est totalement à part, euh, parce que c'est quasiment un documentaire. C'est une fiction, mais en documentaire et on suit notamment deux flics. Euh, bah, qui vont euh, qui, qui vont arpenter les rues de Los Angeles, euh, notamment la nuit. Et donc on va être euh, on va être avec le quotidien de ces flics là. Et quand je dis documentaire, c'est parce que c'est vrai que c'est c'est plein de petites scènes, euh, plein de petits moments qui qui leur arrivent en fait euh, au quotidien, avec toutes les excentricités ou les ou, ou les folies ou les bassesses de l'humanité, enfin hein, qui, qui qui vont qui vont venir. Et pour moi ça c'est un film euh, un, un film assez euh, assez incroyable. Ouais, et c'est pas le plus démonstratif hein, euh, parmi, euh, parmi ce qu'il a fait. Hein. Mais c'est euh, un que j'aime énormément. Il date de quand celui-là Alors celui-ci, je sais plus, mais je crois que c'est les années 70. Ouais, c'est quand même plutôt avant-gardiste quand tu vois le cinéma de David Ayer qui aujourd'hui est clairement bien bien influencé par, euh, par ça. Ouais. Que ce soit End of Watch ou, ou Training Day. Euh. Ouais, oui, oui, ouais, effectivement. J'y je, je, avais pas spécialement pensé, mais... Euh, ouais. Et, et c'est euh, voilà. Et, ça, ça me fait penser hein, sur Richard Flesher c'est qu'on qu le considérait aussi, je pense, euh, un peu comme un, un fuzzer, euh, de, de, euh, voilà, un, un petit fuzzer. En tout cas, c'était les studios pouvaient faire appel à lui pour n'importe quel sujet. Il le réalisait plutôt avec euh, avec Maestria, Mais c'est euh, voilà. Pour moi, ça va au-delà de ça. Je trouve que c'est l'un des réels, en tout cas, qui euh, longtemps, même si c'est depuis, il a été un petit peu remis en, en haut de l'affiche, mais euh, a souvent été, euh, a longtemps été sous-estimé je trouve, par rapport à, à, à d'autres. Ouais. Mmh. Si, si tu avais un souvenir que tu avais envie de partager aux gens autour de Richard Fleischer, ça serait lequel qui te reviendrait comme ça en tête Que ce soit la découverte d'un de ses films, que ce soit un contexte, que ce soit une scène comme tu évoquais au début ouais. avec cette scène enfant de 20 milieux sous les mers. Oui, ouais, ça, me, ça me fait penser à un film qui est Terreur aveugle, qui a été tourné dans les mêmes années à peu près d'ailleurs que Les flics ne dorment pas la nuit. Et qui, et en fait, c est, c est, on est sur un sujet très classique, on est sur quelqu'un, on ne voit jamais d'ailleurs la tête, hein, on voit jamais son visage, et euh, mais on, on sent qu'effectivement il n'est pas là pour. Pour, pour cueillir des fleurs, donc euh, il, va, il va harceler notamment une personne. Euh, bon, jusque là, euh, rien, de, voilà, rien de très intéressant, mais pourtant, ce qu'en fait Richard Fleischer, et notamment sur les placements de caméra ah oui à noter que la, la, la jeune femme elle est, euh, elle est aveugle, un détail important, mais euh, et en fait là comment euh, Richard Fleischer va positionner sa caméra, euh, des fois au ras du sol euh, pour suggérer euh, la peur, les choses comme ça c'est juste pour moi du grand art et je repense notamment, enfin, comme elle est aveugle à mon donné il y a des morceaux de verre de mémoire ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu mais qui sont, auprès, qui sont au sol il voilà, ne faut pas qu'elle marche dessus hein. et à ce moment là il place sa caméra d'une telle manière que tu te dis wow, il crée une tension euh, donc voilà ça c'est bien et puis euh, plus d'autres petites scènes avec, euh, j'en dis pas plus parce que ceux qui le découvriront ce sera quelque chose mais avec une baignoire ça c'est chouette C'est quoi du coup qui t'a séduit dans son style Est-ce que c'est euh, comme tu évoquais euh, la, la maestria que tu vois dans sa manière de placer la caméra, est-ce que c'est plutôt les sujets Est-ce que c'est la forme de ceci Ou comme tu évoquais peut-être au début la pluralité aussi des thématiques qu'il choisissait d'évoquer Ouais. moi c'est c'est pas tellement les oui bon c'est pas tellement les sujets euh, je pense pas après est-ce le, le, que à la limite, ce que tu évoques la pluralité ça ça me parle en tout cas euh, et ça me parle en fait de concevoir aussi le cinéma comme une entité euh, globale euh, multiple euh, multi-thématique multi-genre, etc et, euh, et c'est un réel qui a touché quand même à énormément de genres à beaucoup de thématiques des choses comme ça et ça je suis assez assez admiratif euh, de de ça et puis euh, voilà, et puis, euh, et concernant son, son style, euh, c'est, euh, en fait, moi, c'est juste l'utilisation qu'il a, qu a de la caméra, enfin, moi, ça, et ça m'impressionne ça, ça m'impressionne tout le temps, vraiment, pour, euh, pas tous les films, mais en tout cas, une grande majorité de, de films, et, et c'est surtout, en fait, toujours à propos, par rapport au sujet, c'est toujours, euh, enfin, c'est juste, c'est toujours juste avec, euh, avec le sujet qu'il traite. Que ce soit les flics ne dorment pas la nuit, ou que ce soit euh, terreur aveugle, ou que ce soit les vikings, enfin, il y a toujours quelque chose. Enfin, il, il le fait, il l'utilise toujours comme il faut. Quoi. Et, et ça pour moi, euh... enfin, il y a très peu de, de, de réalisateurs qui sont aussi clairvoyants qu'il a pu l'être à ce moment-là, je trouve, sur les, sur les différents sujets qu'il a pu aborder. Et en plus d'être un bonhomme qui, visiblement, était plutôt sympathique. <rire> Donc, euh, ouais. Et ça, j'ajoute toujours beaucoup. Mm. Euh, si tu devais conseiller aux gens de découvrir ce réalisateur avec un film, tu les conseillerais de commencer par quoi euh, C'est assez euh, difficile comme question. Je... C'est difficile de répondre parce qu'en fait, comme il a abordé beaucoup de, de thématiques différentes... Conseiller un film, euh, ça pourrait être aussi... Euh, le cataloguer. Ouais, enfin, le, le, le cataloguer, c'est-à-dire que si à un moment donné, je dis par exemple Terreur avec, euh, qui est plus un film de, de, de frayeur en tout cas, mais, euh, et que en fait la personne en face fait, n'aime pas le film, bah, en fait, euh, ça va condamner un peu euh, toute la filmo de Richard Fletcher. Et ça, je trouverais ça, je trouverais ça dommage. Euh, après, en fait, à partir du moment... Euh, il y a tellement de films en fait parce que même ça me fait penser à Mandigo aussi qui, euh, qui a été fait dans les années 70 qui traite notamment de l'esclavage et qui euh, juste une perle en fait et qui a un, un brûlot sur de nombreux points et, et ça on pourrait le, je, je pourrais dire ça c'est une belle porte d'entrée après euh, si t'adhères pas bah, j'aurais pas envie que ça soit, euh, se soit bloqué vers, euh, vers d'autres euh, pour d'autres films qu'il a réalisés voilà. Je dirais qu'en tout cas, euh, si on commence par euh, même un classique comme 20 milieux sous les mers, parce que ça reste un plaisir, parce qu'en en fait, dès le début, il arrive à nous captiver euh, dans son histoire. Voilà, ça reste, ça reste un plaisir. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ça reste une belle découverte. Et à partir de là, avoir la curiosité tiens, qu'est-ce qu'il a fait euh, Et d'aller vers un Mr. Majestic, Mandingo, Terreur aveugle, Les Chics ne dorment pas la nuit, euh, le, le voyage fantastique, etc. Quoi. Alors, voilà. On arrive à la fin de cette émission, merci Nico, de nous avoir fait découvrir un réalisateur. J'espère que ça vous incitera à aller regarder d'un peu plus près ce qu'il a réalisé. Euh, je vais te remercier d'avoir participé à ce premier numéro donc de l'auteur de l'invité. Et bah, On va dire aux gens bonsoir et on va leur dire de continuer de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de cinéma et de réalisateurs bien évidemment. Bonne soirée à tous. Merci Valentin, bonne soirée à tous. We'll